Salutations, ici Davy. Aujourd'hui je voulais vous montrer une stratégie pour augmenter votre chiffre d'affaires en augmentant votre revenu par client. Donc il faut savoir que beaucoup d'entreprises sur internet ont du mal à avoir beaucoup de visiteurs sur leur site internet tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire de la publicité. Ou alors de dépenser énormément d'argent pour acquérir des, des prospects et clients. Et ils se disent, euh, ces entreprises se disent, j'ai certains de mes clients qui sont comme ça aussi, euh, bah pour l'instant ce que je veux faire c'est que je veux faire des ventes parce que voilà quand j'aurai des ventes, bah je pourrais avoir suffisamment de chiffre d'affaires pour faire de la publicité, avoir d'autres ventes, etc. Malheureusement ça ne se passe pas comme ça, parce que ce qu'il faut, qu faut savoir c'est que le coût d'un client est très très très élevé. Plus le marché est concurrentiel d'autre part et plus le coût d'acquisition d'un client est très élevé. C'est-à-dire que dans certains marchés, ça peut parfois coûter, euh, voilà, dans certains marchés normaux, voilà, sans trop de concurrence, on va dire, vous pouvez avoir euh, entre 1 et 10 euros pour l'acquisition d'un client. Ça peut monter jusqu'à 100 euros ou 200 euros pour acquérir un client. Alors, parfois, vous pouvez rentabiliser ce client lors de la première vente, mais d'autres fois, et très très souvent, vous n'allez pas rentabiliser ce client dès la première vente, mais avec les ventes suivantes. Donc là, ça pose un problème. Si mon client n'est pas rentabilisé lors de la première vente, ben donc du coup, mes campagnes publicitaires vont être négatives, donc je ne pourrais pas faire de publicité. Et c'est le problème de beaucoup d'entreprises sur Internet qui ont, des produits, euh, qui ont des produits à vendre et qui vendent simplement leurs produits, mais qui n'ont aucune stratégie derrière euh, pour rentabiliser leur investissement. Donc là, j'ai reçu, j'ai fait un achat sur internet, c'était des, des lunettes un peu spéciales. J'ai reçu cet achat sur internet et euh, je voulais partager un peu avec vous les stratégies qui ont été appliquées dans cet achat. J'ai trouvé ça très très intéressant et euh, je vais vous montrer comment vous pouvez vous en inspirer pour votre activité, pour augmenter votre revenu par client et donc vous permettre d'améliorer, euh, vous permettre d'investir davantage en publicité, d'avoir davantage de visiteurs, de prospects et donc de développer votre activité. Alors voilà, j'ai reçu le produit, donc c'est pas celui-ci, j'ai mis un produit à la place parce que je ne l'ai plus depuis, mais euh, voilà, j'ai reçu le produit. Donc disons que le produit c'est ça, c'était des lunettes euh, de soleil euh, d'un autre type un peu spécial. Et à l'intérieur, voilà, j'ai différents papiers. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors voilà, j'ai une petite lettre, une petite carte assez discrète, donc euh, très très courte à lire, donc comme c'est très court, je vais la lire. Euh, D'habitude, je ne lis jamais le, les, les lettres ou les courriers que je reçois, je jette la plupart à la poubelle, mais là, c'est très très court, donc je, je l'ai lu et je, je vais le lire. C'est une très bonne stratégie à, à, à garder en tête. Donc, voilà, un achat, Je précise que c'est un achat que j'ai fait sur eBay, donc ce n'est pas un achat que j'ai fait directement auprès de la personne, c'est un achat que j'ai fait sur eBay. Donc, quel est l'intérêt de cette personne C'est de me conserver en tant que client. Alors, madame, monsieur, nous restons à votre disposition. Voilà, nous vous remercions pour votre commande euh, si jointe et de l'intérêt porté à nos produits. Donc, voilà, remerciements. Euh, par rapport à mon achat. Très important. Nous restons à votre disposition pour toute question ou conseil, n'hésitez pas à visiter régulièrement nos points de vente. Des nouveautés vous attendent toutes les semaines. Donc déjà, il y a le mot nouveauté qui va m'attirer sur le site internet. Et ensuite, vous avez en rouge, euh, www, euh, le nom du site internet, euh, en rouge et en gras. Donc ce qui se passe ici, c'est qu'en lisant le site internet, si j'ai été euh, satisfait de mon produit, si je suis intéressé pour voir des nouveautés, bah, je vais aller sur le site internet. Donc en, est, en, est, en, ayant, en allant sur le site internet, je vais avoir la possibilité d'acheter d'autres produits, donc d'augmenter leur revenu moyen par client si j'achète d'autres produits, ou alors peut-être de m'inscrire à, à une liste, ou alors de m'inscrire, de devenir membre. Si je deviens membre, voilà, je deviens un prospect, ils pourront me relancer ensuite. Donc très important, j'ai été acquéri en tant que client via une plateforme externe, donc par exemple eBay. Vous avez peut-être ce genre de, de plateforme si vous, avez des, si vous êtes euh, euh, présent sur d'autres boutiques, sur, euh, sur des boutiques physiques, si vous vendez vos produits dans une boutique physique, dans d'autres boutiques, ou alors sur des plateformes comme Groupon, eBay ou Amazon par exemple. Ça peut arriver. Donc l'intérêt, c'est de ramener vos clients sur votre support, votre site internet, et d'acquérir ces euh, prospects, ces clients à votre cause. Donc déjà très important, ils me renvoient là où ils veulent que j'aille, c'est-à-dire sur leur site internet. Ensuite, vous avez ici, très très important, juste en dessous à la fin du message, voici un code promo valable sur notre site internet en offre de bienvenue, 5 euros offert pour un minimum de commande de 20 euros en frais de fort. Et là, vous avez un petit coupon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en marketing une bounce back offer, c'est-à-dire une offre qui me permet de me faire revenir, c'est-à-dire que directement après l'achat, ça consiste à donner un bon de réduction pour un achat supplémentaire ou alors un même achat. Euh, par exemple, quand vous allez chez Disney, de temps en temps, euh, en rentrant dans votre chambre, vous avez un petit coupon, euh, voilà, vous, vous êtes ici, merci d'être ici, pour votre prochain séjour, vous avez 50% de réduction de telle à telle date. Donc ils essayent de nous faire racheter euh, soit le même produit, soit un nouveau produit, en offrant un bon de réduction spécifique euh, destiné simplement à nous-mêmes en remerciement d'avoir déjà acheté quelque chose. Ça, c'est une très bonne stratégie d'offrir un bon de réduction à vos premiers clients euh, pour leur permettre d'acheter autre chose et voilà, s'ils étaient intéressés par un autre produit, de les motiver à acheter autre chose grâce au bon de réduction. Donc, une très très bonne stratégie, la bounce back offer pour augmenter votre revenu par client. Troisième chose ici, ce que j'ai, c'est un échantillon. Donc pour le coup, ce n'est pas vraiment à l'acter parce que ça doit être un échantillon pour, pour femmes, c'est une crème anti-âge. Mais euh, bon, vous avez saisi l'idée. Vous avez un échantillon d'un produit. Donc je ne sais pas si c'est leur produit ou le produit d'un partenaire. Mais bref, ce n'est pas, pas la question. L'important, c'est que le fait d'avoir un échantillon de ce produit, ça va me permettre de le tester. Je vais voir la marque et si ce produit me plaît, si j'aime bien, euh, ben voilà, ça va me permettre de peut-être aller en acheter. Donc soit d'aller voir sur un site internet pour en acheter, soit d'aller chercher sur internet la marque du produit et d'aller euh, en acheter. Donc ça, ce que ça fait, c'est que tout simplement ça leur permet d'augmenter leur chiffre d'affaires si le produit est à eux, parce qu'ils m'offrent un échantillon, si je suis content de l'échantillon, bah, je vais en acheter d'autres. Deuxièmement, si c'est un produit partenaire, ça leur permet d'avoir des sous, des commissions sur les, soit sur les partenariats, soit sur les achats que je fais, donc en quelque sorte des commissions d'affiliation. Si j'achète un produit via euh, leur recommandation ou leur échantillon, ils vont peut-être toucher une commission d'affiliation. Ou alors s'il si n'y a pas de, de tracking, là on, apparemment il n'y a pas de, de tracking, c'est simplement un échantillon comme ça, ils ont peut-être négocié des prix, donc c'est-à-dire que pour chaque achat qu'ils font, ils envoient un échantillon, ils sont peut-être rémunérés, je ne sais pas, 50 centimes ou 1 euro par échantillon. Donc cette entreprise qui offre l'échantillon doit peut-être leur payer 1 euro ou je ne sais pas, peu importe le chiffre, mais un certain montant pour, euh, pour l'échantillon et ils récupèrent un certain montant pour l'échantillon, donc ça leur permet d'augmenter sans rien faire en quelque sorte, simplement en envoyant l'échantillon de son partenaire euh, dans, dans le courrier, ça leur permet d'augmenter le revenu par client. Même si ce client n'achète rien, même si ce prospect, enfin ce client n'achète plus rien du tout, ça leur, ça leur permet d'avoir quand même 1, 2, peut-être 3 euros, je ne connais pas le montant, en plus grâce à cet échantillon qu'ils ont négocié. Et troisièmement, ben moi en tant que client, ça me laisse une bonne impression, puisque j'ai acheté ça, j'ai acheté ce produit-là, mais je ne m'attendais pas à avoir autre chose. Donc j'ai quelque chose d'inattendu, alors ça c'est une stratégie que j'ai appris en lisant un bouquin sur euh, le, la, les stratégies Starbucks, je ne connais plus le titre, vous mettrez le titre dans la vidéo, euh, qui, qui, qui spécifie que de surprendre son client est un excellent moyen de gagner la satisfaction client et donc d'avoir un client pour la vie. De surprendre son client en lui offrant des choses inattendues, donc ça c'est clairement une chose inattendue. Euh, bon, Pour le coup, moi ça m'est égal, mais si c'est une femme qui reçoit ça, elle va être super heureuse parce qu'elle va avoir sa, sa crème anti gratuite, un petit peu de crème anti ça fait peut-être euh, une semaine ou deux semaines de crème anti cet échantillon. Donc ça permet d'augmenter la satisfaction client et d'améliorer l'image de la marque. Donc voilà, vous avez ces trois stratégies que vous pouvez utiliser, euh, dans le même esprit que la bounce back offer, vous avez deux autres stratégies qui sont, trois autres stratégies qui sont l'upsell, le cross-sell et le downsell. L'upsell, c'est d'offrir ensuite juste après l'achat, euh, d'offrir un upgrade, une augmentation d'un produit, c'est-à-dire par exemple si vous offrez un produit X, vous allez offrir un produit premium pour X euros de plus. Euh, la cross-sell, c'est d'offrir un produit euh, similaire, donc par exemple juste après l'achat, vous pouvez afficher des produits similaire, similaires à cet achat, euh, si votre client a aimé son premier achat, il peut, offrir, il peut éventuellement acheter un produit similaire. Le downsell, c'est si jamais votre client n'achète pas, donc si vous avez perdu tout simplement votre client, par exemple vous avez un prospect qui va sur votre site internet, il met en panier ou alors il, il se balade et il n'achète rien, c'est d'offrir un produit pas cher pour rentabiliser ce prospect puisque vous avez clairement perdu la vente. Donc pour réussir à rentabiliser cet investissement que vous avez fait, c'est d'offrir un produit pas cher ou alors un téléchargement pour obtenir l'adresse la, mail D'offrir un produit pas cher, un produit d'entrée de, de gamme pour permettre de récupérer euh, un petit peu de votre investissement sur ce prospect qui n'a pas été intéressé par vos produits. Donc voilà, vous avez ces différentes stratégies de marketing pour augmenter votre revenu par prospect, votre revenu par client et peut-être, ça peut peut-être sauver votre activité en vous permettant d'investir en publicité. Et si vous arrivez à investir en publicité, vous avez euh, clairement un pouvoir énorme de multiplication de votre publicité parce que la plupart des entreprises, et beaucoup de, de, de personnes qui m'ont contacté aussi se basent sur le référencement pour obtenir des prospects et des clients et le référencement voilà c'est un petit peu au petit bonheur la chance il faut investir aussi beaucoup d'argent pour euh, pour faire des liens pour avoir du contenu pour optimiser les pages etc donc une donnée importante à savoir c'est que la source numéro 1 de trafic des sites e-commerce toutes catégories confondues c'est euh, la publicité payante peu importe votre activité euh, si, si vous avez un site de contenu, ça ne s'applique pas. Par exemple, si vous avez de la publicité sur votre site, ben évidemment, ça va être difficile de faire de la pub à part si vous arrivez à avoir de la publicité moins chère que ce que vous vendez. Euh, mais bon, ça s'applique plutôt si vous vendez des produits physiques ou des produits virtuels, euh, il n'y a rien de mieux que de faire de la publicité payante pour avoir des prospects et des clients. Et ce genre de stratégie marketing, vous avez vu, ce n'est pas vraiment difficile. C'est simplement euh, une petite lettre de remerciement, un échantillon. Euh, si vous vendez des produits virtuels, ça peut être une vidéo par exemple d'un partenaire. Euh, vous avez un petit coupon de réduction aussi. Donc, ça va là. Si vous vendez simplement sur Internet, ça peut être simplement une page de remerciement. Si vous vendez des produits physiques, un petit courrier comme ça. Ce n'est pas compliqué à faire et ça peut faire une différence énorme dans votre activité entre une campagne publicitaire rentable et une campagne publicitaire déficitaire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Euh, C'était Davy, merci de dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A bientôt.